Aujourd'hui à Niort Plage, Niort TV vous propose de découvrir le Feldenkrais, une méthode d'écoute de soi qui permet de réajuster les postures du corps et d'en réduire les tensions. Le Feldenkrais, c'est de prendre conscience de soi dans l'espace et de soi sur ses appuis, la répartition du poids du corps, de nos appuis. Donc, on va faire une toute petite expérience et vous allez sentir que votre bassin va basculer comme si vous veniez en appui sur le bas de la colonne vertébrale et sur votre coccyx. Donc ramenez bien vos jambes écartées à la largeur du bassin. La méthode Feldenkrais, c'est une méthode d'écoute de soi qui fait partie des pratiques somatiques. Sa particularité, c'est qu'elle est complètement axée sur l'écoute de la structure et du squelette, des articulations. C'est formidable pour l'ignorté parce que c'est vraiment une approche d'écoute de soi très très fine pour les sportifs pour la préparation à des sports plus forts. C'est très très important, il y a énormément de, de, de sportifs de haut niveau qui font du Feldenkreis, des danseurs, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais bien sûr des danseurs de haut niveau. Et, et puis c'est une méthode qui est ouverte aux personnes d'un certain âge ou au, au troisième âge, hein, des personnes qui n'osent plus justement aller euh, faire du yoga un peu puissant ou aller faire euh, ce qu'elles aimaient faire avant. Elles, se, elles reviennent au Feldenkrais et petit à petit, elles se disent « Ah, mais je retrouve un peu ce désance corporel ». Donc elles envisagent d'aller faire ensuite quelque chose qu'elles aimaient tant dans leur vie, mais elles le combinent toujours avec cette préparation d'écoute à soi-même. Bras... Le Feldenkrais, c'est du mercredi au vendredi à 10h jusqu'au 29 juillet au parc de Pré-le-Roi.